Good morning, allez-y, d'un aujourd'hui. Le l'on est chez Matar Baman de Rey de Fenid Vora Batester Rosette Zouar Abat Sultana et Maurice Moche Ben Sultana et Moche Michaël Ben Machla Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah contacte la 5 minutes éternelle. Nous étudions Massé Chet Yvamot, Perected Vav, Mishna Zayin. Amra Met Baali Vachakar Mette Rami, Tinasé Vekitolok Tubata Vachamota Asura Aïta Abat Israël et Kohen. Cohen, Tokhal Bitouma, Divré Berton. Qui va au mer, et je m'arrête là pour le moment parce que la méthode est un peu longue, c'est dommage de la de, de lire tout dans le bloc. On commence déjà à expliquer la première partie. On continue à parler de la femme qui m'a donné une dérogation spéciale. Je rappelle le principe, mais que pour pouvoir entourer, pour faire bouger les choses dans la Torah, il faut deux témoins. Sans deux témoins, rien ne bouge. Comme on a pour apporter plusieurs exemples. Donc, selon ce principe, s'il y a. Une femme qui est partie à l'étranger avec son mari. Et elle revient, elle nous dit, le bateau, elle fait, il a coulé. Son mari, elle l'a vu flotter dans l'eau, il est mort. En théorie, il faudrait deux témoins. S'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas la remarier. Seulement, Khamim, ils ont, ils ont bien prévu la situation bloquée, bloquante, bloquée. Ouais. Et du coup, ils ont donné une dérogation, des dérogations en fait, sur, pour pouvoir permettre une femme. Deux choses. Elle, elle est crue sur elle-même, d'une part. Deuxièmement... Euh, un témoin aussi, et même un témoin qui n'est pas caché en général pour d'autres sujets, il est cru ici. D'accord Hamim, on, on, on tolérait ça, avec toutes sortes de l'achat comme on a déjà vu. Maintenant, on avait vu aussi qu'une femme, elle n'est pas crue sur certaines personnes. Il y avait, je crois, cinq femmes au total. On a dit Hamota, Batramota, Tsarata, ou Batbala. Il y avait cinq femmes exactement. On avait cinq femmes qu'il que, y a une... Elles sont sans arrêt en rivalité, même si, en apparence, ça a l'air d'aller, mais en réalité, une, un, un certain germe de haine entre elles, très délicat comme situation, et elles peuvent avoir facilement une tendance à vouloir faire que l'une va faire des avérotes à cause de l'autre. On avait évoqué, en l'occurrence, dans notre Mishnah, par exemple, la situation de la belle-mère. comme on a dit la belle-mère Elle, elle haït la belle-fille, naturellement. Et la belle-fille, du coup, elle a une ordre entre la belle-mère parce qu'elle l'agresse. Comme il dit le que de Michele, vous connaissez sûrement ça, « Kemayim panim la Panim, Kenneva adam, le reyeu, adam, la adam. » Autant que, lorsque je me vois dans le reflet de l'eau, mon visage, c'est ce que je me vois. La même chose le cœur d'un homme pour un autre. Si je suis souriant dans mon cœur, il sera souriant. Et si j'ai si de la haine, il va le ressentir, il va me retourner de la haine aussi. D'accord C'est le principe. Donc du coup, maintenant Michel commence à me dire. « Amra met ba'ali, vachakakh met rami. » On parle d'une femme qu'elle est partie à elle, elle, avec son mari, et même aussi avec son beau-père. Ils sont partis tous les trois ensemble en Medina Tayam, ils sont partis faire des affaires. Ensemble, elle accompagnait son mari, et le père et le fils, ils étaient ensemble. Et elle revient nous dit Ouah, catastrophe. Son mari et son beau-père, les deux sont morts. Et bien la Mishnah, le même principe, comme on a déjà vu, Sinassé, l'octobata, elle, elle cru pour témoigner pour elle même. Elle pourra se remarier et même prendre sa tout comme vous l'avez vu. Par contre, Asura, mais la belle-mère, elle est interdite. Elle ne pourra pas se remarier avec personne d'autre pour le moment, parce que la belle-fille n'est pas crue pour la belle-mère. Elle n'a pas un statut du témoin qui est cru, d'accord Maintenant, Israël, la Cohen, Si toutefois, maintenant, la belle-mère, c'était une Bat Israël, mariée à un Cohen, c'est-à-dire le beau-père, il était un Cohen, il n'était pas son française. Il est, pour le moment, on ne sait pas ce qui devient de lui. La belle-fille, elle arrive et nous dit, ouais, le beau-père, il est mort. Eh bien, ma mère, elle pourra même continuer à manger de la trauma, parce que pendant elle était Béchazaka. qu'elle a le droit de manger de la trauma, elle continue sur sa khazaka. Puisque la belle-fille n'est pas crue sur elle-même, alors c'est nul et non avenu tout ce qu'elle peut nous raconter, qu'il est peut-être mort, On ne va, va rien craindre. Au même titre que si elle ne savait rien, elle avait le droit de continuer à manger de la trauma. Parce que même si elle est bâtie mais tant qu'elle est marocaine, elle a le droit de manger de la trauma. Eh ben, elle n'a pas à s'intéresser aux propos de la belle-fille, et donc elle continue à manger aussi. Ok, ça c'est la vie de Rabbi Darfon, Rabbi Akiva Omer, enzodrech mida avera. Rabi Akiva nous dit, ce n'est pas une manière, c'est pas de la sorte que on se dispense de transgresser un interdit étant donné qu'il qu est peut-être mort, donc il vaut mieux quand même le croire, la croire, au moins partiellement, la Khumra. Donc du coup, elle, la belle-mère ne pourra pas se marier, mais elle ne pourra plus manger la trouma parce que peut-être que son mari, il est mort. D'accord Maintenant, on va rentrer dans un nouveau sujet, on a trois cas de figure en Amishnah, c'est exactement le même principe qui revient, le même principe, le cas, il est différent. Euh, mais euh, alors, qu est de quoi on parle maintenant Kidesh, je commence à lire. On a tout d'abord Kidesh achat mihamesh nashim ve'en yadua e'izo Kidesh. Kolakhat omarit oti Kidesh, notenget le kolakhat ve achat omaniyark tu babenem o'mistalek, d'ivravi akhi urabitafon. Et après, on a encore, je vous avais dit, trois sujets, il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Il y a deux situations où on se retrouve que, en fait, le principe, il est comme ça. Je sais que je dois de l'argent à une... De ces cinq personnes, mais je ne sais pas laquelle. Chacun réclame que c'est à lui que je lui dois. Qu'est-ce que je fais dans une situation pareille Barry et schéma, ça s'appelle mentor. Lui, il est Barry et toi, c'est à oh, moi que tu me le dois. Et moi, je suis schéma. peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas si c'est toi si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que maintenant, le simple fait est que je reconnais que j'ai une dette envers quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Mais chacun qui va venir, chacun de ces cinq personnes qui va venir, qui va me dire, c'est à moi que tu dois, je devrais le lui donner. Je devrais le payer, donc je vais payer à 50. ans que moi, Je ne sais pas répondre. Lui, moi je suis sûr que j'avais un j'avais un riouf. Je ne sais pas envers qui. Lui, il prétend que c'est lui. Je ne peux pas le contredire. Je dois lui ai Ou pas. Il y a deux cas de figure qui sont présents dans la Mishnah. Le premier, c'est que Kidesh Achat Mechamesh Nashim. On parle d'un homme qui a marié une des cinq femmes. Il était, il sait qu'il y avait là-bas cinq femmes. Ouais. Dans une. Je ne sais pas, peu importe où. Et il est parti donner des Kiddushin à l'une des cinq. Une précise, d'accord Makhla, Noa, Chobla, Milka, Etirza, par exemple, les cinq filles de notre Lofra, par exemple. Il est parti, on en a marié une, mais c'est pas laquelle. Il se souvient plus laquelle. Kolakha tomaret chacune a bien dit, eh, c'est moi que tu t'es marié, tu t'es marié avec moi. Et il n'est pas capable de dire, elles se ressemblent tellement, elles ont juste euh, neuf mois d'écart chacune, elles se ressemblent beaucoup, il ne sait pas les reconnaître. Et chacune elle présente que c'est elle-même. Alors qu'est-ce qu'il devra faire Tout d'abord, il devra donner un guet à chacune d'entre elles. Parce que chacune d'entre elles qui prétend qu'elle qu doit se marier, lui il peut la il est obligé de leur donner un guet à chacune qui réclame un guet. Parce que c'est peut-être elle qui l'a mariée. Il ne pourra pas non plus. Euh... Non, ça c'est la province, on ne veut pas rajouter de mots. Au manière Mais non, qu'est-ce qu'on fait avec Aktuba Quand je me suis marié avec une femme, si elle a divorce, je dois donner donné Là maintenant j'en ai cinq. Enfin une de cinq plutôt. Mais je ne sais pas laquelle. Donc, je dois donner aussi une Ktouba. À qui je la donne Je ne sais, sais pas, qu'est-ce que je fais. Eh bien, hein, la Mishnah me dit littéralement, je mets la Ktuba. Je pose la Ktuba, genre, je leur dois, mais non. 10 000 et je pose les 10 000 par terre et je me retire. Genre, elles vont venir comme des, comme des pigeons quand on leur jette une, une tronche de pain. Il y en a 15 qui viennent. Apparemment, c'est ce que la Mishnah me dit. Tu mets l'argent la, entre elles et qu'elles se débrouillent. En réalité, c'est pas vrai. On ne fait pas de choses pareilles, ça va pas normalement. Ça pas s'arrêter les cheveux, les yeux, les yeux, les oreilles, le nez. Mais quoi On a quelque chose de plus simple. C'est qu'en fait, on va le donner au badin. on va lui dire, écoute, quand je veux à qui c'était... Pour le moment, moi, je donne le guet aux cinq femmes, mais il n'y en a qu'une qu seule qui était là, réellement la mienne. Moi, je dois celle à qui, qui, qui était réellement mariée, je lui dois le, cet argent. Je le mets au baddine, je dis au badin vas y faites votre travail, éclaircissez. Le baddine, c'est pas des, des prophètes. Ils vont peut-être questionner, ils vont voir qu'ils vont, vont aboutir à rien. Et bien, du coup, on va garder cet argent jusqu'à que Eliaouan a vu venir et va nous dire qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. D'accord Donc, c'est ça ce que la Mishnah nous a dit qu'il met le guet, elle met la Ktuba entre elles et il se retire, c'est-à-dire qu'il les met entre elles au beddin et il se retire. Ça, c'est la vie de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Enzodrech d'Avera, c'est pas comme ça qu'on s'acquitte de son devoir. Hachiten get ou ktouba, le kolachat jusqu'à qu'il donne réellement un guet et une Ktuba à chacune d'entre elles. Et il devra payer même, On a dit qu'il a 10 000 pour chacune, ben, il doit payer 50 000. Et ben, il paye à chacune. Donc que chacune en réclame, il devra euh, considérer ses propos, puisque moi je reconnais que je dois, une... peut-être que c'est elle, et elle elle me réclame, je dois le donner. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. D'accord La Michel précise, parce qu'en fait, il a fait une certaine erreur de, de ne pas se souvenir de ce qui sa femme. Parce qu'il est fautif, en fait. On cherche à... Pas... En théorie, en fait, elle expliqué. Si je ne sais pas à qui je dois, réellement, il n'y a pas de dîme que je vais payer à chacun dans le doute. Mais le fait de ne pas savoir à qui tu dois, alors que tu devais savoir, alors là, tu as, as, as une responsabilité, et dans ce cas-là c'est pour ça pris à chacun. Autre situation encore, même même idée. J'ai volé de l'une des cinq personnes, j'ai volé sans chiquelle, mais je ne sais plus de qui j'ai volé. Ça peut être parce qu'il y avait cinq, euh, cinq vestes qui étaient accrochées au porte-manteau, la cinq vestes, j'ai mis ma main dans une poche, j'ai tiré. Parmi les cinq, donc j'ai pris, j'ai tiré dans une j'ai tiré son là-bas. Donc je dois les payer. Maintenant chacun n'existe pas, moi c'est moi, c'est moi qui que je fais. Quand les radomères au tigazal, chacun il prétend que c'est à lui que je l'ai volé. Alors même principe, manière que vous allez béné, mon je pose la vela entre eux, je pose le, le vol, l'argent volé, je le mets entre deux, et qu'ils se débrouillent entre eux. En réalité, on ne fait pas ça du tout, ça ne va pas. Mais on, euh, on va donner l'argent au bedin, le Bédine, il va éclaircir et il ne s'éclaircit pas, il garde jusqu'à qu'il vienne et nous résoudre tous nos s'efficent tout nous tout nous s'efficote. D'iburah b'itarfan telah d'iburah b'itarfan. Omer Rabbi nous dit non. Enzo dehachmuti atumidavera ce n'est pas là, comme ça que tu vas t'acquitter de ton devoir de rendre t'as une, une Avera avéra à surmonter t'as volé tu dois réparer tu la ne quittes pas comme ça en mettant entre eux mais quoi? Achechalem vous allez à l'école de verhad l'école de puisqu'elle va payer le prix de l'axela à chacun dans chacune d'entre elles de 500 personnes d'accord? Il devrait nécessairement payer 5 fois le, le. Si personne ne reconnaît que c'est lui. C'est lui. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à éclaircir c'est qui réellement, on devra payer dans le doute à chacun d'entre eux. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine d'autres.